Ça a l'air de bien se passer. Hein. Mais je l'ai vu, elle par partie par là! La fameuse skin dun à dun dun dun dun non. Non, oh dun non. Ok, bon. dun oui, il y a un petit bug euh, audio. Qui est que, euh... Qu'est-ce que t'entends des, des hits Des hits M1. Ah oh, tout de ce suite c'est de Chili. Chili dans 3, 2, 1, ok. Non, c'est pas chili. Me dis pas que. Alors... non mais ils ont cassé Totem Après... <rire> NON <rire> Ah non, double non Mais c'est pas vrai Le mec a dû dire, oh, euh, Du miam à droite, du miam à gauche... Alors est-ce que ça sent le chili Pfff. On a qu'à dire oh oui euh, tu sais quoi mmh. Sachant qu'on a quelqu'un qui détruit les totems. Soigne-moi Soigne-moi Ou soigne-moi pas enfin... oh, Je suis pas protégé. Salut, Renite. Comment va-t-il? Aucun moteur de fait. Un P3. <rire> Après, c'est toujours marrant de piquer la lampe de quelqu'un. On <rire> va pas se mentir, David. Toujours marrant quand t'as. Quand as un survivant <rire> qui pose sa lampe à côté. Et... Pour, euh, pour une dose de ah ouais, pour une dose de, de soins. Tu le récupères, ça ça permet de raconter des trucs euh, à tes arrières petits enfants et les arrières petits enfants, tes arrières petits enfants. Il va pas mal. Eh bien, ça fait plaisir de voir ça. Non. Il va tirer le la terre Et ça va pourrir notre groove. Non Oui Ah, bah, tu sais quoi, j'ai fait un moteur. Alors que là-bas, il en avait zéro. Zéro Donc, la Claudette, elle partait comme une lâche. Non. Ah, ok. Bah ça avait le coup, attends, euh, dévoué, totalement dévoué. <rire> oh non <rire> Mais pour... Vous avez vu la Claudette lâcher une palette Pour rien Ok Ah, reste au moment Claudette. Yes. Le, re... le rebelle de la game non non euh, non parce qu'on a peine euh... ok mais elle a lâché c'était pas pour rien ok mais non mais je disais là mais qu'est -ce... Oh, qu ce qui se passe qu'est ce qui se passe encore non qu'est ce qui se passe encore pourquoi Quoi, vous faites rien Voilà. <rire> Je... Yes. Non, je disais, elle veut pas me soigner. Elle veut pas me soigner. Elle est pas là pour ça, elle veut pas me soigner. Et j'ai fait le moteur. Alors. Oh, soignez-moi, je suis le héros! Sans vomir dessus, par contre. Allez! Salut! Eh bien. Ça fait plaisir, du coup, je crois. NON, fais pas ça Y'a plus... Oh non, non Bernard Bon, oh, je vais me faire Giselaide Lâche-moi Non, je vais pas avoir... Ok. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait <rire> qu prendre la hitbox de la fenêtre et le gars oh un moteur <rire> quand même j'en attends c'est bien ce que je crois que c'est c'est un moteur c'est un 125 mais attends j'en ai jamais réparé de ma vie <rire> attends le moteur de fou c'est celui du bureau hein. on m'en a souvent parlé celui du bureau est vachement vachement vachement dessus puis il a une légèreté il fait un, un petit son un petit vroom vroom c'est pas le même que les autres Non, moi vivant, jamais je prendrai cette fenêtre Attends, tu me prends pour qui Mais ce moteur-là... Attends, je n'ai jamais eu une huile de telle qualité... ...sur mes mains, alors que... Non, Nemesis d'ailleurs Pfff, Nemesis... Moi, vivant, jamais je ne passerai cette fenêtre Autant réparer ce moteur qui est à 0% Qu'on soit clair Enfin, je suis Ace, mais qu'on soit clair quand même Oh. Non, reste pas à côté de moi, mais non C'est quoi La Rolls-Royce Mais... Mais va-t'en bien Mais va-t'en bien <rire> Ouais. Deux exemplaires de ce moteur Non, il m'a vu mon cul, -cul. Il m'a totalement vu le cul-cul, là. C'est sûr. Non Non, non, Nanana... non. J'offre ce tour de magie. <rire> Allez, viens, sacrifie-moi pour l'entité. Allez Non, mais... D'où, là Non, mais pourquoi vous vous battez à côté de moi Pourquoi vous faites... Oh mais... NON Mais... Ché! Oh non, elle voulait vraiment... Elle voulait vraiment... Mujida. Ah ouais, non, mais vraiment, elle voulait Mujida. Et pas qu'une fois, hein. Non, elle va pas faire les... C'est pas le profil des 4%. Je pense pas qu'elle va faire les 4% parce que... Ouais, je vais me faire euh, placarded Elle va pas faire les 4% parce qu'elle va attendre. Attendre... Sauve-la bon, pas. C'est pas parce qu'elle me fait un truc dégueulasse que je vais pas la faire. Faut vraiment. Faut vraiment pousser très loin pour que pour que je la sauve pas. Merci Grissini pour les 3 points. Oh, moi je suis là. Je vais allé l'aider. Hein. Si je suis vivant, bien sûr. Bah, <rire> il hein. Merci Grissini. Voilà. Oh non, oh non. Bernard T'es relou, Bernard. Euh... Prends la trappe, c'est quoi voilà Ça, ça fait plaisir C'est va vachement le tunnel <rire> C'est quand même... NON Je me fasse trahir par Bernardette. De... Oh. Je vous ai dit, c'est le, le bureau, c'est le bureau de ma life. C'est le bureau. C'est le, le bureau. Le 125, le 125. J'ai jamais de toute ma vie touché un tel 125. <rire> J'ai déjà vu cette scène. Quoi Yes, DS. Le DS, Il va venir me trahir. Il va venir me trahir, vous, vous allez voir. Il va passer devant et il va ouvrir la, à la porte. Si c'est ça... C'est ok, moi j'assume de l'avoir sauvé, il a pas de problème. Merci Gaston pour les trois mois. Merci beaucoup. Très très grand ma Merci infiniment. Merci beaucoup. Après il a dû voir qu'elle... Elle a voulu te juter, il s'en fiche le tunnel. Non, je, je sais pas. En vrai, je sais pas. Aucune idée. On a des chances, à ce qu'elle me. ou j'ai de quelqu'un parce qu'il s'est tellement caché dans le placard. Ouais à un moment donné quand ça atteint des, des proportions de, de, de judas, tu te dis euh, ok Je... Dent pour dents et dents dans, dans l'œil ok j'ai bien envie d'aller aider hein. Je considère la dette. Une dette est une dette. Mais que ma dette est honorée. Je ne peux pas y retourner là-bas. Mordez pas les yeux des gens. En vrai, ça se fait. Vrai. Ouais. On le fait au culot. Oh. Tu fais dénoncer par Giselle. Les course. Il va la trouver. Abonne-toi bien sûr. Oh Ça a tenté de sneaky snake et ça a fini avec une hache entre les deux yeux. Hein. Ok. Euh, je donne un l'autre, une heure, un truc comme ça. Hein. Non Le russe est à terre, je répète, le russe est à terre. On fascine des streamers. Qui arrivent à lire, jouer le... Jouer et lire le chat en même temps. Après c'est un exercice, hein. C'est un exercice qui s'apprend. Et des fois, ça apporte à préjudice. C'est-à-dire que des fois, on lit le chat, on fait un truc nul, et euh, on perd. Quand on est nul. Ok, et personne qui va aider. Génial <rire> Mais on essaye de garder la tête froide. Et on essaye de certainement pas accuser... Oh non... Je suis désolé. Le chat de faire euh, d'être responsable de notre, de notre échec. Jamais, jamais, on accuserait le chat d'être responsable de notre fail. Jamais. Ah c'est un prénom normal. Oui, c'est un prénom putain un pseudo. Ouais. Ah, ok. Ah ça fait plaisir en face. Le russe est encore à terre. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, j'espère que les deux ils vont finir un moteur. Ouais, c'est votre tour là, mais. Mais sans deck, vous avez même pas fini votre. Waouh Et quelqu'un va aller faire un truc Le pauvre Choupix, il est.. Il est pendu là les deux, ils ont pas fini le moteur. Je suis allé les sauver, il y a une chase. Et ils ont pas fini le moteur. J'arrive. Non mais qu'est-ce que tu fais... Et elle est re-bizarre cette game J'espère qu'il est parti là-bas se soigner vers mon totem. Le moteur, il a pas été fait. Et je crois qu'ils étaient sur ce moteur, ils étaient à deux. C'est-à-dire qu'il a utilisé, le tour et joué là-dessus. Le moteur a régressé à 10%. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Il m'aurait dû soigner sur le bout de totem là-bas. Mon bout de totem à moi. Ils étaient à deux. Au moins, il se passe un truc. Et c'est moi qui allais sauver de force. Je vais me faire plein de points. Je vais me faire plein de points. Oh, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. La cave n'est pas là. elle va tuer le tour et jouer. Va venir ici. En grid en faisant du grid. On va partir. Il va tuer le tour et jouer. Moi, on, on va réparer le moteur. Qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous foutez Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est marrant. Qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui se passe hein Mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai envie de te dire que c'est un poil moins pire. Mais quand même, <rire> le doigt est à 15 heures de jeu. À 15 grosse heures de jeu. <rire> voilà. On va essayer à jouer là ici. On va aller chercher le totem. Voilà, elle l'a trouvé. On va retourner vers le Dwight. On par là, hein. tout droit. Ou alors elle derrière moi. Qu'est-ce qu'il se passe 15 heures de jeu dans le nombre d'heures d'install. Oh Aïe aïe Ça donne. Oh, mais qu'est-ce qui ça <rire> Ok. plus, j'ai pas l'impression que le tueur soit, soit ouf. Hein. J'ai pas l'impression. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il <rire> n'y a pas d'autre moteur qui est de faire ok. on avait la possibilité. Waouh Waouh wow. Et ils ont grid Ils ont grid Ah Oserais-je les mots euh, J'ai l'impression que waouh, quand même. C'est l'air vale. Bonsoir la modération. Bonsoir les viewers C'est l'air Peur vale. de bien se passer, là, Ouais, euh, y'a les en M1. Ah <rire> On est mort avec ça, hein. Merci que ça rose pour les 70 mois, merci beaucoup. Très grand merci à toi. Aïe, aïe, aïe, aïe, elle est arrivée dans mon cul, -cul là. Aïe, ah, non. Merci beaucoup, Xaros! Veillez-le en M1. Ah <rire> merci beaucoup. Merci pour les trois mois. Merci beaucoup! Zéro palette. Zéro palette. Zéro palette! Pas de moteur! Merci surf, merci pour les 6 mois Attention d'ailleurs, c'est horrible euh, J'ai pas l'impression que ce soit genre... Ouf ou horrible Tiens, <rire> si on va pas se mentir oh, On va pas se mentir C'est pas... Oh. C'est pas ouf, ouf, horrible de, de ouf, tu vois. <rire> Et y'a aucun moteur qui était fait Et je sens que la partie elle est pliée, hein. Très honnêtement, je sens que la partie elle est pliée, là. Bientôt le dissé... 10... Non, il... franchement, je pense pas qu'elle va déconnecter, elle a eu 25% de... Ah, ok. Salut, ça va qu Qu'est-ce tu devient, ouais oh mais... On va pas avoir le temps, là. Ah, si, peut-être. Node à la fin. Chasse, <rire> c'est même pas impossible. C'est même pas impossible. Ah, ok. Ouais, ok. C'est bien un instant, moi. Soir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. De l'heure va revenir en plus. Je le sens dans l'air. Je le sens dans la terre. Non, ok. Non. Elle vient, viens. Voilà. Ça vient se passer, okay. oui. <rire> Je... ben, ça va mieux. Voilà. Ok. Ok, ok. Il y a un moteur qui se fait un peu. Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se passe Non, ah, elle a fait le moteur là. Elle a utilisé le tour Merci Kitlin. <rire> viens, viens, viens. Viens. Yeah Merci beaucoup, Kitlin, pour les deux Je suis parti par là Ok Merci à toi, bonsoir à tous, salut à toi pour les deux mois. Bah si ça peut aider Aïe aïe Fais pas de M1 sur moi Ah bah quand même Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Wow, merci le baril blanc Ah. Bah. Quand même. <rire> non, y a plus de palette. Ah. Non. <rire> ouais, faites un truc, non, d'un cul. Oh, ok. C'est la réparateur. Petit <rire> <rire> bug là. Non, non, c'est pas, pas le genre de la maison. <rire> Allez. Voilà. <rire> <rire> <Alors>. Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ah, il a trouvé le deuxième qui veut essayer de sécher Ok, T'es pas loin des portes. <rire> bah je suis pas loin des portes, mais y en a qu'un seul, tu sais quoi bah, Y'a des chances c'est ce que je meurs en vérité là. Oh, ok. vraiment des chances à ce que je, je claque, hein. hein quoique. Allez. Bon, je vais pas libérer. je plus je suis blessé. Allez, hop. Allez, merci, salut, bien sûr, évidemment. Euh, comment dit-on euh, en elfique Abonne-toi. Euh, Prostagma.